Les prêts avec intérêt, un autre phénomène qui occupe le terrain à Libreville, où ils circulent, tel du poison dans les veines. Il n'est pas rare de voir des hommes, mais surtout des femmes, occuper des robots, des ordurants dans les banques, en période de paye, pour puiser dans les comptes de leurs différents clients. Dans leurs sacoches ou en main, des cartes bancaires des agents des différentes administrations gabonaises, tous statuts confondus, donné en gage, en échange d'argent. Des montants qui leur sont remis avec des intérêts dont les taux varient, entre 15 et 50%. Voir au-delà, une situation qui traduit en n'en point douté la difficulté de nombreux Gabonais à joindre les deux bouts, emprunter de l'argent avec intérêt est devenu une routine pour de nombreuses personnes qui hypothèquent leur salaire en début de mois, un cercle vicieux dans lequel on s'enfonce progressivement, car quand on y a eu recours une fois, difficile de s'en passer, tel un esprit qui prend possession des corps. Travailler chaque mois, pas pour réaliser des projets et s'épanouir, mais pour payer des dettes et en contracter d'autres, un véritable bis repetitas. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Des situations qui peuvent s'expliquer par une absence d'épargne, face aux urgences familiales ou juste dans le simple but de satisfaire des caprices. Il suffit de composer le numéro de la bonne grande, la mère ou le frangin, vendeur d'argent. Et le tour est joué. Ne dit-on pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres Vendre de l'argent ne serait visiblement pas le problème. Comment ne pas avoir recours à cette pratique lorsqu'on travaille sans être payé des mois, voire des années durant Comment ne pas y avoir recours lorsque les salaires ne sont pas suffisants ou conséquents Comment ne pas y avoir recours lorsque les pensions ne sont pas versées Comment ne pas y avoir recours Lorsqu'on est sans emploi, maison, nourriture, scolarité des enfants, transport, eau, électricité, parents à venir en aide, imprévus, les second bureaux et bien évidemment les nombreuses dettes à payer. Voilà le lot des hommes. Pour les femmes, à cette liste, il faudra ajouter les tontines et les accessoires de beauté pour être à la pointe d'une concurrence qui n'a pas lieu d'être. Pas toujours évident, on le voit bien. Un vice dans lequel pas mal de Gabonais s'enfoncent et finissent par se perdre. La situation se complique davantage lorsqu'on n'a pas été capable de rembourser dans les délais et que les fameux intérêts Double ou triple de quoi devenir dépressif. Papa n'est pas là, maman est sortie, elle a oublié le téléphone. Des mensonges que des parents n'hésitent plus à faire dire à leur progéniture innocent et naïve lorsqu'ils sont constamment dérangés, harcelés ou humiliés par les propriétaires de cet argent venu de leur réclamer. Consciemment ou inconsciemment, ils inoculent le virus du mensonge et la ruse dans leur progéniture. Voilà comment le destin d'un bambin est tracé dans la roublardise. Que faire face à ce type de difficulté si ce n'est tourner les regards vers les autorités en espérant que le secteur de l'emploi, notamment dont la fonction publique, soit repensé et recadré pour offrir encore du travail et que les salaires soient surtout de qualité. Les responsables d'entreprises privées qui offrent déjà du boulot aux Gabonais devraient véritablement être accompagnés car asphyxiés par les impôts et autres charges, ils sont alors contraints de donner des salaires minables. Les patrons de bonne foi qui ont la volonté de bien faire en payant des salaires de qualité, eux, ne font pas long feu. Vite fait, la TMI sous le paillasson. Les commerçants devraient davantage être encouragés, ceux avec des dons, mais aussi des mécanismes véritables de suivi et évaluation, mis à disposition avec à la clé des encouragements à l'excellence pour toutes les catégories, l'objectif étant de créer des sources de motivation et le goût à l'effort. Retenons tout de même que dans cette affaire, il n'y a pas que l'État, le seul responsable. Vivre en fonction de ses moyens, avoir une petite activité commerciale devant chez soi, pourrait aider à ne pas plonger dans les prêts avec intérêt qui causent pas mal de dégâts dans notre société. En attendant, la routine se poursuit.